Bonjour, vous aimez l'harmonica diatonique, vous aimez le jazz et les musiques apparentées, blues, folk, rock, pop music, bossa nova Ce site est fait pour vous. J'ai une véritable passion pour la musique, bien entendu, pour l'harmonica, évidemment, mais aussi pour la pédagogie. J'ai vraiment envie de transmettre ce que je sais. J'ai 40 ans aujourd'hui. Cela fait des années et des années que je travaille la musique. Je joue de la flûte, de l'harmonica, du piano et d'autres instruments. J'ai acquis énormément de choses en quelques décennies, en trois décennies en fait. Et j'ai vraiment envie de transmettre ce que je sais pour former d'autres musiciens. Le site présente trois rubriques essentielles. Technique où vous allez apprendre toutes les techniques de l'instrument, tous les effets que vous pouvez obtenir sur un harmonica diatonique. Interprétation où vous allez apprendre comment faire sonner des phrases, comment jouer des morceaux de manière professionnelle et improvisation. Si vous êtes complètement débutant, je vous conseille de commencer par la partie technique. Si vous connaissez déjà la plupart des techniques de l'harmonica, si vous savez déjà altérer correctement, vous pouvez passer directement à la rubrique interprétation. Et si vous êtes déjà musicien, vous pouvez tenter l'improvisation. Dans chaque rubrique, des vidéos, chaque semaine, vous expliquant les choses pas à pas. Toutes les vidéos que je mettrai sur ce site seront gratuites. Pas d'abonnement à payer tout sera en accès libre. Vous pourrez les voir autant de fois que vous le voulez. Et vous pourrez me poser toutes les questions qui vous viendront à l'esprit. Je ne saurais trop vous conseiller de prendre des cours en plus de ce site pour avoir un retour de ce que vous faites. Bien souvent, j'ai des élèves qui me disent « Ah, ça y est, je sais altérer, écoutez. » Et puis quand j'écoute ce qu'ils font, je me dis « Oui, effectivement. » On sent que l'altération n'est pas loin, mais ce n'est pas vraiment ça. Il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à travailler, à comprendre. Ou alors, il joue un morceau avec quelques effets, ça sonne déjà, mais il manque quelque chose où la pulsation n'est pas tellement respectée, où il manque un certain phrasé, un certain sens du swing qu'ils n'ont pas encore acquis, et c'est bien normal. Le professeur est là pour les corriger et leur apporter ce dont ils ont besoin. Je peux vous proposer des cours particuliers en complément de ce site à des tarifs défiant toute concurrence. Vous pourrez soit venir chez moi à saint gratien dans le Val-d'Oise, près de Paris, soit prendre des cours à votre domicile car je peux également me déplacer, sur Paris et la banlieue ou prendre des cours par internet via Skype. Les tarifs évidemment seront différents en fonction de la formule que vous choisirez, en fonction de vos disponibilités et bien évidemment de votre budget. Voilà pour l'essentiel, je vous dis à très vite.